Salut tout le monde. A partir de cette vidéo, vous en apprendrez davantage sur le marketing de la société Inspi et sur le montant des revenus et dans quel délai vous pouvez sortir. Vous pouvez regarder le programme de marketing sur le lien ci-dessous cette vidéo. Là, vous pouvez tout savoir dans les moindres détails. Et maintenant le principe de base. Vous êtes déjà habitué au fait que les magasins vous proposent d'émettre une remise cumulée. Et les magasins vous donnent des bonus. C'est exactement la même chose dans la société INSPI, vous composez votre numéro personnel et recevez votre récompense. Mais contrairement au magasin, INSPI encourage non seulement pour un achat personnel, mais aussi pour un achat effectué sur votre recommandation. Par exemple, vous avez parlé de INSPI à vos amis, et ils les ont aidés à obtenir leur numéro personnel. Ceux-ci, à leur tour, ont également parlé de la société INSPI. Et ils ont également aidé leurs amis à émettre leur numéro personnel. Tous feront partie de votre groupe. Et pour leurs achats, vous recevrez des bonus si vous suivez les règles simples du plan marketing. Il n'y a aucune exigence d'approvisionnement pour vous ou pour eux dans le NSP. Chacun achète ce qu'il aime. Et combien il aime. Comme le mot. C'est le mot clé. Parce que les gens aiment les produits de l'entreprise et qu'ils sont prêts à en parler. Plus votre groupe fait de volume, plus vous êtes payé. Vous toucherez le pourcentage maximum de rémunération lorsque votre groupe réalisera un volume de 1000 points par mois. Quand on vous décerne le titre de leader marketing. Du volume du groupe de direction, vous serez payé de 5 à 30%. C'est environ 150 à 200 dollars. Il faut généralement 3 à 4 mois pour créer un tel groupe. Et vous pouvez obtenir plus de 100 dollars de bonus grâce à la promotion de démarrage rapide. C'est la première partie du marketing. Il examine les paiements au sein d'un groupe leader. Et ici, vous pouvez avoir une question. Et si l'un des partenaires de votre groupe s'emballait en parlant du NSP et il créera son propre groupe de leadership. Ce sera donc tout simplement merveilleux. Oui. Son groupe se démarquera de votre groupe de leadership. Mais vous ne le perdrez pas. Vous serez payé jusqu'à 11% pour le volume de vos groupes de leadership de première génération. Si ce groupe fait 1000 points, ces 11% représentent 110$. dollars. Mais vous obtenez toujours de votre groupe. Je n'ai pas oublié. Et là, nous avons environ 150, 200 dollars. Il faut généralement 6 mois pour créer votre propre groupe et un groupe de leadership de première génération. Et l'entreprise vous verse en outre un bonus pour la promotion de démarrage rapide. À ce stade, c'est plus de 200 dollars. Et à partir du rang de chef assistant, vous pouvez être inclus dans le programme de bonus automatique. Au cours des 5 dernières années, plus de 130 partenaires sont devenus heureux propriétaires de voitures neuves de différentes catégories. Et certains partenaires ont déjà changé trois voitures pendant cette période. Résumant pendant six mois, vous avez atteint un revenu mensuel d'environ 300 dollars. Et plus de 300 dollars que vous avez reçu en plus grâce à la promotion de démarrage rapide. Beaucoup d'eux, eux, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Mais c'est seulement le début. Une question pour ceux qui ne le font pas. Que faut-il faire pour en avoir plus Des idées Tout est très simple. Nous devons développer de nouveaux groupes de leadership. Et vous serez payé non seulement pour le volume des groupes de premier niveau. Mais vous pouvez être récompensé pour les volumes de groupes de la deuxième, troisième et ainsi de suite jusqu'à la septième génération. Voir. Vous avez développé un groupe de deuxième niveau. Et de ce groupe, vous obtenez jusqu'à 9%. Lorsque vous avez élevé trois groupes de leadership dans la première génération. On vous a attribué le rang de leader consultant. Et vous pouvez obtenir jusqu'à 5% des groupes de troisième génération. Si vous êtes devenu leader du conseil en 9 mois, vous recevez à nouveau un bonus pour la promotion de démarrage rapide. Cette fois, plus de 600 dollars. Le revenu à ce niveau est déjà d'environ 1000, 1000 et demi de dollars par mois. Lorsque vous avez élevé 5 groupes de leadership dans la première génération, on vous attribuera le rang de chef de file. Si vous suivez les règles simples du plan marketing, vous pouvez recevoir 2% des groupes de quatrième génération. Vous avez déjà l'idée marketing plus large, plus profond. Plus vous avez de groupes de première génération. Plus vous avez de niveaux en profondeur, plus vous obtenez de revenus supplémentaires. À partir de ce rang, vous recevrez en plus un pourcentage supplémentaire de bonus organisationnel de l'ensemble de votre structure. Le chef du gestionnaire a un revenu d'environ 2 à 2 dollars. Et si vous atteignez ce rang en un an, vous gagnerez plus de 1000 dollars. Démarrage rapide de la promotion. Optimiste la prochaine étape de votre croissance est le rang que beaucoup aiment, directeur adjoint. Le directeur adjoint a déjà sept dirigeants dans la première génération et vous commencez déjà à recevoir un bonus de voiture. Pour les dirigeants de la première génération, lorsque vous vous qualifiez pour ce rang, votre revenu sera d'environ 3 à 5 000 dollars. Et le plus impressionnant, c'est que vous obtenez un autre bonus. La compagnie vous offre un voyage en Amérique. Cette conférence s'appelle Rising Star. Tous ceux qui ont participé à ce voyage. Nous avons vu le bureau central de l'entreprise, la production. Nous avons parlé avec la direction, avec des dirigeants prospères d'autres pays du monde. Tout le monde dit que ce fut un événement clé dans leur vie. Mais votre croissance chez INSPI ne s'arrête pas là. Des rangs encore plus performants sont à venir. Directeur consultant. Directeur gérant. Membre du conseil d'administration et des programmes d'incitation supplémentaires, voitures de l'entreprise, vacances annuelles dans les meilleurs endroits du monde. Fantastique Non. Réaliste. Car la société INSPI travaille avec succès cette commercialisation en Europe et de l'Est depuis 2012. Ce marketing y est donc éprouvé, efficace et rentable. Maintenant que les gens prennent soin de leur santé, INSPI se développe comme jamais auparavant. Rien que l'année dernière, environ 50 000 partenaires nous ont rejoints en Europe et de l'Est. Nous avons formé environ un millier de nouveaux dirigeants et plus de dix nouveaux administrateurs. Y compris le rang le plus élevé. La société démarre maintenant ses activités en Europe centrale et occidentale. Bienvenue dans le monde de NSP.